Vous savez, vous dépendez totalement de vous-même. Euh, je vous avais prévenu, en fait. Je vous avais dit que vous allez rencontrer de l'adversité. Je vous avais dit. Ça fait quelque temps que vous m'écoutez. Vous commencez à croire en vous vous commencez à comprendre que ce que je dis c'est pas seulement je fais pas seulement du bavardage sur Facebook parce que j'ai des personnes qui vivent ce que je dis qui appliquent ce que j'enseigne c'est que j'enseigne chaque fois qu'elles me connectent, je vous enseigne et vous commencez à voir comment votre vie change c'est pas la blague je vais parler aux gens qui veulent changer leur vie je suis pas là pour vendre un produit ce soir vous devez vous faire confiance. Si tu es encore approuvé par tout le monde autour de toi, gars, tu n'es pas sur le bon chemin. Je dis souvent à mes employés, écoutez, toutes les tâches que vous accomplissez dans cette entreprise, moi, je peux m'asseoir et faire ça. Que personne ne soit indispensable dans votre vie. Parce que c'est ça qui vous bloque. Qu'est-ce que je peux faire sans lui? Qu'est-ce que je peux faire s'il ne ah, reste pas là-bas, il est parti où? S'il ne couche pas avec lui, il va faire comment? Qui va payer la pension de mes enfants? Voilà ce qui vous bloque. Tu n'as pas de vision. Tout à part, comme tu arrives en France, là, c'est fini. Donc, tu as accouché pour que tu vas en France. On t'a accouché, donc, ton but dans la vie, aller en bain. Coco Ali, ne t'inquiète pas. Je vais te bloquer. Tu as compris? Ouais, ouais qu'elle est. Vous savez que les hommes vont vous menacer de haut. Que personne ne soit la pièce maîtresse de ta vie. Parce que cette personne a pas amour ou pas désir de te protéger. Et la protection c'est de l'égoïsme en fait Je ne veux pas que tu avances Je ne veux pas que ton entreprise de chaussures -là avance Je ne veux pas que tu fasses un million d'euros de chiffre d'affaires ce mois Il ne veut pas que Oh non tu travailles trop Oh non non non non non non. Repose-toi Oh non t'en fais trop Ta vision elle est trop Tu veux prendre une maison de 200 000 euros Tu veux payer la maison en un an que tu es qui Écoutez, hein. <rire> je veux que vous conceviez les idées que vous n'avez jamais conçues dans votre vie en m'écoutant. Votre problème, c'est que vous dépendez toujours des gens. Il va me donner l'apport financier de 10 000 euros pour que je ne pas prêter. On va me donner... 50 75 mille euros, tu comptes sur lui, pardon, ma chérie. On follow me qui tu ma page qui tu ma page. J'ai dit à quelqu'un ce soir que l'argent la pour moi c'est comme la respiration et fait. Je suis sûr que dans une seconde, je vais encore respirer. Je suis sûr que l'air va encore venir. Que personne ne vous met dans une boîte. Ah, ma chérie, tu sais, il faut acheter ta petite voiture, tu construis ta petite maison, dans ton petit quartier avec ton petit mari, pourquoi ils viennent mettre leurs étiquettes de petit sur toi? Si vous faites vos projets, et votre banquier dit, oh, ça yo, madame, c'est bien, c'est trop bien, madame, ma chérie, tu n'as pas encore rêvé grand. Tu n'as pas encore rêvé grand. Tu n'avais pas le crédit de 250 000 euros. Tu dis au banquier, je viens dans trois mois te rembourser. Il dit, madame. Mais madame. Mais je n'ai pas encore vu ça, moi. Tous les six mois, tu achètes une nouvelle maison. Pas les gens qui ont l'impression qu avec une maison de 300 000 euros. Elle est collée, non Achète la maison de 300 000 euros. Tu le vois comme un dieu. Tant que ton esprit ne conçoit pas, tu ne peux pas arriver là-bas. Vous allez limiter avec votre petit salaire de 2000 euros le mois. Tu vois combien de décennies il te faut pour payer quelque chose de 250 000 euros J'ai la rage ce soir. J'ai la rage. Je n'aime pas qu'on essaie de me mettre dans, me dans un cas ce soir. Ça m'a donné la rage. Qu'est-ce que vous savez même qui je suis Et comment vous connaissez ah. Ah. La reine Jocelyne. <rire> si vous saviez, Jésus restait sur mon que si tu savais qui te parle. Il allait à côté du puits, dans Jean chapitre 7. Il rencontre Adam et dit If you knew the gift that is in front of you. Si tu savais qui est devant toi, ma chérie. Le messie de tous les temps qu'on attend depuis 700 ans. Écoutez, je suis la personne que vous attendiez. Ma chérie. <rire> Le feu que je suis en mettre dans vous l'air, quand tu m'écoutes comme ça, ton corps brûle. Tu brûles. You cannot tame me, boy. Tu ne peux pas m'attacher, tu ne peux pas m'arrêter. Et je vous transmets ça. <rire> Pas tout le monde qui doit connaître tes projets. Non. Ils doivent savoir à titre informatif quand la procédure est à la fin. <rire> tu es arrivé, tu les as trouvés en Europe. Ils ont parié sur toi. On te donne 5 ans, tu vas souffrir. Dans deux ans, tu n'auras plus les papiers. Dis-leur que écoutez-moi. Regardez-moi pied. Dites-leur ça. Watch me. Watch me. Vous n'avez pas encore vu femme comme moi ici en Europe. Serait député, serait maire, serait gouverneur, première femme noire présidente de la République, je vais devenir. On a besoin dans un petit coin, même apprendre la langue ils n'apprennent pas. Tu viens, tu veux rester avec eux Tu pars où Tu pars rester avec eux Tu pars, tu pars où Même pas un ami blanc. Il ne parle pas la langue. Tu n'as pas besoin de papier pour apprendre à parler la langue d'un pays. Quelqu'un est là, il y voit 150 000 euros. L'argent qui va prendre... 50 ans pour travailler, économiser. Toi, tu te places devant et tu dis que regardez-moi, j'ai 26 ans. Mark my word. À 30 ans, je serai millionnaire. J'aurai des millions, pas, pas un millionnaire, non. Je serai dans les centaines de millions d'euros. Ils ont classé avec eux parce que vous marchez, vous écoutez leurs paroles. Écoutez, quelqu'un m'a énervé ce soir. Quelqu'un m'a énervé. Tu es la personne que tu me connais. Je suis la fille la plus imprévisible que vous ayez vue de, de toute votre vie. Quand vous pensez que là, voilà, on a mis là-bas, je sors je me mets comme ça là. Vous pouvez appeler, on appelle ça Holy Anga. You need to have your Holy Anga. Tu as ta colère sainte. Je reviens comme ça de l'usine. Je reviens à quelle heure? Je suis arrivé chez moi à minuit, 1h15. Que personne ne pense. Non, la colère parfois est nécessaire. Quand il me fâche, mon agent avance. Mon agent Je vous assure. Quand il me fâche, mon chiffre d'affaires va augmenter. Je ne me fâche pas pour les petits petits trucs. Fâche-toi de chercher la carrière ma chérie. Fâche-toi, tu achètes une maison de 150 000 euros, tu en 106 mois. qu'il y yé, la fille, on l'a simplifié. On t'a trop simplifié. On t'a trop simplifié. Ils ne te connaissent pas. Ouais, Seigneur, Seigneur, yé, yé, yé, yé. Hey, laissez. Si vous pouvez voir le petit, où vous voyez ce qu'il fait. Hey, ou... Si vous voyez les 1% de ce qu'il y a dans ma tête, quand il reste quelque part comme ça là, mon cerveau commence à m'en... Tac, tac, tac, tac, tac, tac multiplication d'argent. Vous me parlez de quoi? Tu vas t'asseoir avec un salarié, tu vas parler de quoi? Tu vas t'asseoir avec un salarié, vous allez parler de quoi? Les choisir. Vous fonctionnez avec l'énergie. L'énergie, c'est l'argent. Je vous dis souvent ça. Mon Ma mission première, c'est de garder mon énergie au top. Je peux bosser 24 heures d'affilée. Je consulte. Je fais le soir, je fais les déchets. Je finis après, pour les consultations en ligne. Je finis après... Ouais, trouvez-moi alors. Après, moi, je m'excuse encore les programmes. Parfois, vous me voyez sur les vidéo, je dis que si mes yeux sont rouges. Que va te reposer. Va te reposer. Je dis, va qu te quitter là-bas. Va me reposer quoi Elle <rire> me couche à 3 heures de temps. Boum La batterie est rechargée. On va essayer de vous mettre dans les boîtes. They will put you in boxes. Ton ex là qui est sorti avec toi. Quand tu donnais les idées qui partaient faire, il ne partait pas faire. Le temps là, tu doutais encore de toi. Ma chérie, tous les idées là, ferme ta bouche. Prends, tu vas mettre ça en application, toi-même. Toi-même, va t'asseoir, tu fais ça. Tu vas voir en six mois, <rire> il va te voir, il sera à pied. Tu passes dans la voiture comme ça là. C'est même à l'arrêt. C'est même au feu qui te voit même. Parce que sinon je n'aurais même pas. Même au feu. Tu as traversé, tu vois, J. Tu peux se de les lunettes. Comme par hasard, t'as vu. Eh hey, bonjour. Euh, c'est ta voiture. On t'a promis au boulot. Non. Tu t'appelle. le business que je voulais faire là, non, il y a un an. Oui, c'est ça qui a donné. Euh, Demande-moi ton numéro, non. De nouveau numéro. Pour aller où? Pour aller où? Decepticon. Decepticon. Soyez smart, soyez smash, tu échappes et tu es smart. Moi, je ne blague pas. Je suis là pour pointer. Point à la ligne. Tout le reste là, c'est les bobards. Je vous mets en second plan. Tu peux voir ce téléphone qui flirte avec quelqu'un. On flotte quoi es des paroles ou de l'argent. Ça va me, me construire mes, mes trucs qui vont construire. construire. Mouf, mouf, en faudrait. Ne laissez personne vous mettre dans une case. Personne n'est important dans votre vie. Personne n'est une pièce maîtresse de ta vie. Et moi, je dis toujours, by the time you're gone, quand tu claques la porte là, que, claque, que tu es parti. Si tu avais oublié quelque chose, tu reviens dans une heure que j'ai déjà refourni l'appartement là. Que l'appartement est déjà fourni. Tu pensais que je n'avais pas l'argent, non. <rire> je t'avais caché 75% de ce que j'ai fait et que j'ai. Devenez imprévisible. Devenez imprévisible. Hum. Écoutez, je vous parle comme ça là. Les paroles qui dit ici, si c'est la clé de votre vie, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas encore. Les hommes sont venus dans votre vie avant, ils vous ont menacé parce que vous ne saviez pas qui vous êtes. Ils vont encore venir. n'est pas votre argent. Vous êtes en train de m'écouter, non? Votre argent a commencé à monter non? Votre argent a commencé à monter non? Attendez. Ils vont venir en plein plein plein plein euh, tu fais, fais, fais comme ça là euh, euh, je pense que Listen. j'ai une légende derrière moi c'est pour ça que vous devez activer activer votre connexion divine des oreilles le message divin passe toujours entre 4 heures 3 heures comme ça 5 heures tu dors à 3 h que tu dors. Tu dois quoi? Tu te réveilles. Ok, tu vois, non. Tu vois l'endroit là, non. Pas maintenant là-bas, tu pars, tu te déposes là-bas. Achète là-bas maintenant, tu pars vendre là-bas. Fais comme ça, là, tu pars là-bas. Tu fais un peu comme ça, là. Tu vois une petite vision. Tu devrais vendre les chaussures. Oui, tu devrais acheter un truc là-bas. Tu écris, tu écris. De vous ne connaissez pas utiliser vos pour faire de l'argent. C'est pour ça que vous avez été J'ai peur de me lancer. J'ai peur de me lancer. J'ai peur. J'ai fait comment? J'ai fait, je ne fais pas. J'ai fait, je ne fais pas. J'ai fait, je ne fais pas. Les un mois que tu as tourné là, les gens ont déjà fait trois fois le chiffre d'affaires que tu aurais pu te faire. Ils ont fait quatre fois ton salaire. ça bonsoir hmm. enlever les limites de votre esprit tu touches combien par mois actuellement Et si je mettais deux zéros à côté, et que dans 3-4 mois, tu peux avoir ça chaque mois. Tu vas jeûner 50 ans, mais hein. si tu jeûnes, tu n'agis pas. Est zéro je jeune. ne plus de tout autour de la terre à la fin si tu le fais parce que c'est des fois de faire là tu vas mentir je vais vous je vais vous je vais enlever la religion de votre esprit j'ai jeûné mon argent va venir Lance le business a venu. Vu, là l'argent va venir Il vient quand moi, quand il dit des choses importantes, ne quittez pas vos salutations, mais. Il, mich, il mal, je, vais vous, je vais vous bloquer, une ne blague pas vous. Tu dois rester un soir comme ça, là. Je te demande, est-ce que, est que je suis venu accompagner les gens sur la terre donc depuis 10 ans que je suis travail, je ne vois rien. De... Something must change. Tu sais qui doit changer. C'est toi, ma chérie. C'est toi. Blanche-Neige, ne crie pas aux gens qui m'écoutent. Écoute-moi, tu changes. Je sais que ce que je dis marche. Je n'ai même pas besoin de vous commenter. Mais si vous ne commentez pas, quand j'espère, moi-même je sais que ça va. Vous comprenez, non? Une femme m'a appelé aujourd'hui du Canada. Tu sais, on a parlé en novembre. Tu m'as consulté. Tu m'as dit d'aller parler aux ancêtres, de verser le sel, de verser le riz. De parler. De demander l'enfant. Le mois qui a suivi, je suis tombée en enceinte. Il dit, elle dit que je suis à trois mois de grossesse. Elle dit, maman, tu m'as appelé pour me dire que tu es ton manzette. Que vous témoignez ou pas, hein, mes choses marchent. Même si c'est sur moi et sur le témoin, ça marche. Quand elle commençait à vendre mes kits de célébrité, les de célébrité, les gens commençaient à dire, que, oh, oh, oh. écoutez, j'utilise mes propres choses. Quand vous me voyez, vous n'arrivez pas à me parler là. J'utilise mon huile de célébrité moi-même. C'est comme ça que vous m'avez connu. Même dans le sommeil. Donc c'est dans mes os, c'est partout sur moi. Je ne peux pas échouer. I cannot fail. I cannot fail. What are you talking about? Marina Lopez, ça va déjà. Ça va aller quoi? Je vais te bloquer. Tombe dix fois, tu te lèves 15 fois. Tu es la rage. Mmh. Léandre, si les gens font, ils ne viennent pas témoigner, tu veux qu'elle les fausse? Moi, je peux vous donner mon témoignage. J'avais 15 000 abonnés en août et septembre et octobre et novembre 2021. En décembre, j'ai utilisé l'huile de célébrité. Tout d'un coup, tout à coup, soudainement, vigule. ma célébrité a percé que Pian. <rire> euh, Seigneur. Moi aussi je me plais. Je me plais moi-même. Alvin Koupu ne coupe pas derrière les gens. Élève ton énergie et ta vibration. On ne coupe pas derrière les clients. Les clients viennent à toi. Quelque chose en eux leur dit qu'il doit venir à toi. Alvin, est-ce que j'étais es à laver toi à distance? Tu es dans quel pays Canada. Kevin, Nimdo, tu, tu dois appeler, on te dit. Tu appelles, on ne décroche pas, tu laisses. Tu as compris, non? Merci Anne. Blanche, neige. je me suis dit je pas d'accord avec moi. Il m'en fout. Je ne sais pas si Facebook vous votre approbation. <rire> J'ai arrêté. Quand quelqu'un dit Je, je suis d'accord avec toi. Il dit Non, non, non, non, non. Don't be d'accord with me. Je ne cherche pas votre approbation. Je vais organiser les conférences. Eh. Si tu n'as pas la Cayenne, ou la Lamborghini, ou le jet privé, donc je vais donner même 5 modèles de voiture que tu n'as pas, tu ne passes pas. Tu me dis qu'elle appelait pour annuler maintenant, c'est là en contre-temps, pourquoi je ne vois pas avec elle Michel, tu es pauvre, tu as compris. Mais les méga, tu parles de méga oui, là. Mon Valérie MG, I am too proud. I don't like myself. Hey! Oh, oh, oh, oh, oh. J'ai fini avec. Ça ne te plaît pas? Ha hein? ha. <rire> Hey, hey, hey, hey, hey. j'ai fini avec moi. Il dit que J'ai fini avec ce l'autre là. I am too proud. Tu as compris? Vous n'aimez pas quand les gens sont sur deux. Ya, yeah. ya. Yeah. Hey les Camerounais. You are too proud. I am. I am. Va te coucher tu dors. Chei. un quand tu vois quelqu'un heureux il doit dire quelque chose ou faire quelque chose qui veut je dois tu n'es pas censé être comme ça c'est pour ça que tu restes comme ça il nous reste PNF mais comme ça non mais le soir cela est yeah yeah je ne même pas vraiment eh, <rire> et vous vous me et et Vous allez me voir monter Vous allez me voir encore et vous et vous et et et et et et et et et Vous et et et je me regarde, Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas commenter. Par exemple, si comment ils veulent les bloquer. Et après, ils ne pourront plus me voir. <rire> ouais, Seigneur. Profitez, enjoyez votre victoire. Quand tu passes les nuits, tu ne dors pas parce que tu es en train de te bosser. Personne n'est avec toi. Personne. Qu'on ne te frustre pas sur ton argent, ma chérie. Qu'on ne te frustre pas sur ta beauté, ma chérie. Parlez-moi de quoi Tu vois, c'est le qui veut. Il y a des gens ici, là, qui... Si une minute... On vous donne la beauté que j'ai là. Hein? Ce qu'on ne respire pas. Ce qu'on ne respire pas. Comme tu as des gros gros boutons sur le visage là. Tout ce que tu peux faire, c'est venir m'insulter. Je peux faire quoi d'autre? <rire> Je vous dis là avec moi. Pointez-vous parler. <rire> Il y a les filles ici dehors que si on te donne même ce mal. Donc pour une journée, on te donne l'argent. La voiture. Est-ce qu'on va respirer ici de haut Maman Moussa, je planifie vraiment Marois. Eh. Vraiment. Marois-là, ça m'intéresse bien. Parce que c'est que vous, il y a des gens fidèles à Marois. Quelqu'un commande un produit, on lui poste ça, ça qui dit ça, ça voit jusqu'à Marois. Mm -hmm. Oui, celle de Paris ne me représente plus. Ça veut dire que tu ne me suis pas depuis. Il y a une nouvelle représentante à Paris. Son numéro est sur cette vidéo. Tu ne peux pas regarder, tu laisses mamie. Tu as compris. Voilà. Moi, il me blague pas avec vous. Je vous dis moi mes choses. Oh, hein. Il y a les gens que si une minute, tu avais la beauté, moi. Mof, Est-ce qu'on respire <rire> Maman, les statues. Maman. Pour être représentant, il faut, il faut, il faut, au, moins, euh, faut au moins 2 millions de francs. Moi, là, je ne fais pas les petits deals. J'aime l'argent. Donc, quand j'ai 2 millions, je m'appelle. On va parler business. Je parle avec les femmes qui sont prêtes. Papa, Mes gars vont finir. Non, mamie, pardon. Excusez ma vie. Excuse-moi. On vous a trop endormi. On vous a trop endormi. Tu es là, tu souffles dans ton petit boulot de nuit. 2500 euros. Ah! 2500 euros. On ah! t'a griffé. On t'a insulté la nuit. Les vieux pères ton même giflé. Je vais faire comment je peux pas laisser le boulot si je ne peux pas quand le revers somme c'est tu sais que tu vas partir au boulot et tu deviens malade ton ventre commence à s'attacher comme ça là. on a les, les kits sont au à washington les kits sont à washington bon, les gens du Maryland, et a ça Hum. Restez comme ça là Tu dis que vous ne, vous ne connaissez pas Qui je suis Quand il venait en Europe Je rêvais d'être Je me lance derrière le rêve là Qui t'a dit que c'est trop tard Qui t'a dit que c'est trop tard La pauvreté n'est pas bonne. Tu hein. fais souffrir. Tu es fatigué. Tu dois attendre un pour voyager. Tu ne peux pas faire, tu as froid. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et peu de demain, elle me lève et pas, pas dans n'importe quel pays, ma soin. Mon argent ne souffre de rien. Ça fait plaisir de savoir que tu te lèves le matin, tu penses à quelque chose et tu fais. Tu penses à faire une, une extension sur ta maison, tu fais. Tu n'as pas besoin du permis de bâtir. L'État va analyser pendant six mois avant de te dire. Tu peux déposer ton application au home office. Tu payes les 1000 pounds qu'il faut au-dessus. On te reçoit le même jour. On te donne ton passeport le même jour. Tu n'attends pas dix mois, un an et demi pour voir. Il n'y en a pas mis vous et vous savez que vous n'êtes pas censé être pauvre. Vous savez. Quand tu comptes les petites petites pièces là, tu sais que ce n'est pas ta part là-bas. Marina Lopez, bye. Tu as compris. Il ne bouge pas moi et follow. Tu dis un truc qui ne va pas te bloque. Oui. Ne parlez même pas. Laissez pas le seul. Je vous dire que je suis dans ma sainte coulée ce soir. Je suis fâché, ça me plaît. Parce que quand il me fâche, on sait, c'est que les jours qui arrivent là, je vais cartonner sur certaines choses qu'elle. de quoi. Souvent quelqu'un a dit qu'il n'a même pas 50 000. Il arrive à l'hôpital, on lui dit que monsieur, il faut 5 millions pour vous opérer, sinon vous mourrez. En trois jours, il va trouver les 5 millions. Daftan, Daftan. Si tu as 2 millions de francs CFA, tu me tiens. À partir de, dans maximum, 4 jours, on va t'envoyer les produits. Moi, je n'ai pas le cash, et pas l'argent. Donc, si tu n'as pas encore comment tu as dis-toi, les. On vous a trop limité. Et ton meilleur ami, c'est toi. Parce qu'il y a les, les visions et les idées que les ancêtres vont mettre dans ta tête. Que parfois, tu ne pas oser dire à quelqu'un. Tu ne peux que venir sur ma page, ici, là. Tu m'écoutes, ça te plaît. Tes idées s'élargissent. Et dès que tu as avec ton mari, tu connais là. Tu dis ça, tu dis ah, tu dis un peu au mari, tu connais le mari, tu connais fait. Mais comment tu vas trouver l'argent pour ça? Mais bébé, moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Léandre, tu peux me représenter à Lille. Tu as compris, non C'est possible. Je vais vous checker. Condition première, avoir un cœur pour aider les gens. Condition deuxième, avoir l'argent. Tout ça finit par Jean-Jean, oui. Troisième condition, utiliser mes produits déjà. Si tu n'as jamais utilisé mes produits, tu ne peux pas. Ce n'est pas un truc seulement pour se faire de l'argent. Ça donne l'argent, mais il faut avoir la volonté aussi. Tu restes dans ta tête, ma ma plan, ma ma plan. Tu conciles l'immeuble dans ta tête. Tu montes là, pam pam pam pam, yes. Tu commences à mettre l'argent de ça de côté. Tu achètes la maison que tu nous là. Demande à vos bailleurs, demain combien la maison vaut. Vale payé ça en six mois et 300 000 pounds tu dis yes I'm gonna pay for this 300 000 pounds c'est 1000 pounds par jour hein, pendant un an c'est tout c'est pas compliqué 1000 pounds chaque jour pendant un an et tu as la maison 300 000 pounds ils vont vous mystifier des choses. Tu dois passer par la banque. Tu dois faire ceci. Qui vous a dit ça C'est bien ça, Ch chavli. <coughs> arriver quelque part et le truc c'est que quand tu es comme ça les gens trouvent voler des idées je leur dis parfois que prenez le gâteau mais vous ne pouvez pas prendre le fou je fais les gâteaux je fais le gâteau venez je vous fais l'autre et vous donne à des make cake à des becs cake Je suis le fou. Donc tu ne peux pas venir me voler, tu peux pas avec moi. Je suis. Ayam. Tu arrives dans une relation avec un homme, il, il prospère. Tu quittes, tu parles dans le lieu de service, il prospère. Tu ne fais pas la connexion, ma chérie. C'est toi. C'est toi le trésor. C'est toi qui as la main d'or. Quand tu touches ça brille, pourquoi vous vous doutez de vous? Et c'est que mes paroles vont changer la vie d'une femme ce soir. Je connais. Parce que les hommes ont tous été changés. Je suis en train de changer la vie de quelqu'un, pas mes paroles là. Et mais il faut que tes commentaires. Mais je suis au pointage. Tu as compris, ma chérie. Je vais bien. Moi, je suis au pointage. Quand je pointe mes amis d'enfance, ne me distraient pas. Voilà. Quelqu'un vient prendre ton idée. Il vient prendre tes clients. Tu ris Ah ben c'est tout. Tu peux que venir me prendre 50 clients. <rire> Écoutez, quand Jésus a dit, my ship know my name. Hey Jesus. Non Jésus, Jésus, tu es trop en avance sur ça. Tu nous te tends. Tu es trop en avance. Il reste il dit que mes brebis connaissent ma voix. Et si tu passes ça veut dire que tu n'étais pas pour moi. Tu as peur de quoi? Si les gens-là quittent, oh elle a pris tous les gens de mon salon. Oh, tous les clients de mon salon, ma chérie. Appelle tes vrais clients. Tu vas les voir venir. Appelle-les. Ils vont venir. Je te dis, je te mets au challenge. Que la reine, je sais qu'elle vous appelle. Je prends l'autre de tanguy. Je parle là. Je parle. Tout cliente qui est vraiment la mienne. Comme ma, ma, ma, ma tresseuse, ma coiffeuse, elle est partie avec les clients. Je vous appelle. Comme celle qui me tenait mon restaurant, elle si tu es partie avec les clients. Souvent, tu peux prendre quelqu'un sous ton aile. Tu vois une petite, une jeune fille ou un petit. Tu dis, tu vois quelqu'un venir à l'enfant là. L'enfant arrive. Il ne connaît pas que comme il te voit là. Même si tu le dépasses de 5 ans. Tu as 15 ans d'expérience. Tu y as tombé 78 fois. Je t'ai relevé 82 fois. Donc plus rien ne peut te faire tomber. L'enfant arrive. Il s'assoit dans ton entreprise. Mais tu donc tu parles à moi aux gens comme ça, c'est tout. Tu parles aux gens qui te donnent l'argent. Et la reine Jocelyne. Mais je peux parler. Mais je, je, je peux parler. Mais moi, moi, je peux parler, moi. <coughs> <coughs> Écoutez-moi Bon, voilà euh, okay, La reine, je sais, fait souvent comment Ok, elle fait comme ça <coughs> euh, Voilà euh, Madame, faites comme ça, comme ça, comme ça Ça marche Ah, la femme la croyait qu'elle connaît Moi, ouais, elle connaît Moi, je connais Elle ne connaît pas ne sais pas comment tu l'as pris là. Je suis un visionnaire. Je suis au Cameroun, le corona n'avait pas encore frappé. J'ai un ami qui avait une école de formation en langue japonaise. Je l'appelle un jour, je lui dis, tu sais quoi Fais les programmes en ligne. Je lui ai dit ça en septembre 2019. Fais les programmes en ligne. Oublie le local physique. Il dit qu'il maîtrise. Mars 2020, le corona frappe. Il a passé au moins six mois au chômage. Un jour il me crie, me dit, ma chérie, tu sais quoi? Tu es une visionnaire. Tu m'as parlé l'année passée. Si tu écoutais, c'est que quand le corona a frappé comme ça, là, je suis devenu milliardaire. I might be small. Je suis, je suis petit comme ça, non Si vous êtes devant moi, je suis petit modèle. Hein? Il y a les fesses de Kardashian. Je ne suis pas trop... Je suis là. Je, je, je suis là. Je suis un bon modèle, oui. Mais la tête, c'est... Ça. Et qu'est-ce que vous avez fait comme si vous ne connaissez rien hein? Quand je parle de Il était assis depuis longtemps. Et beaucoup d'entre vous, êtes comme ça. On m'a dit, ah, tu es trop exigeante. Tu es trop dur. Tu ne vas jamais te marier. Tu es qu'un caractère des femmes. Je ah, peut-être peut que j'exagère. Je commence à douter de toi. Non, ma chérie. Never. Never doubt. Never doubt yourself. Souvent, il va le matin. C'est comme si les dessins animés se fabriquent devant ma tête, dans mes yeux. Ici, on a construit comme ça, on a fait comme ça. Donc, je reçois le téléchargement divin. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Dans la réunion, madame, mais on fait comme ça, madame, on doit faire. Je dis que faites comme j'ai dit. Ok, madame. Le soir les produits qu'on a fait c'est sorti c'est fini et hey, madame madame vous avez raison c'est sorti hein, madame et hey. le truc avec les choisis c'est que quand tu arrives quelque part tu te fonds dans la masse tu peux arriver toi tu as ton petit t-shirt on te voit déjà, ah, c'est petit non Après, on voit un délégué arrive. Il dit, ouais, madame, il, il se baisse comme ça là. Après, le directeur de telle entreprise vient, oh, madame, bonjour. On dit, hé. Hey. Attends. Ah, Seigneur. Le chemin que c'est là, c'est très long. Je comprends pourquoi Steve Jobs, quand il s'habillait avec tous ses, ses habits génériques, T-shirt, Max du Québec, t-shirt noir. Parce qu'à un moment, tu n'as plus personne impressionné. Focus! Focus! Ce qui t'importe, c'est de créer. J'ai créé 20 000 points la semaine passée. Faut que je crée 40 000 points cette semaine. Dès que tu crées, ça arrive, là, tu dis yes. Yes, I knew it. <rire> voilà ce qui t'excite, voilà ce qui te plaît. Garde, vous savez quoi? Il faut que, je laisse... Il faut que je laisse la quantité de le choisir. Vous savez qu'il vient sauver par des produits. Utilisez ça, touche ça, fait comme ça. Là. Vous pensez qu'ils connaissent ça. Avant de... Le spirituel, c'est la dernière étape. Le spirituel, c'est la dernière étape qu'ils ont mis sur moi avant avant de même me soulever jusqu'au ciel. Il fait le coaching. et des pasteurs. On est arrivé ici. Je mmh. sais que j'ai réaligné vos pensées. Je vous ai réajusté. Maintenant, vous êtes bien calibré. Tout ce qui importe pour toi, tes objectifs, le reste, basta. Comme Beyoncé disait, The best revenge is your paper. Ta meilleure revanche, c'est ton argent. On dit que la fille est prête. La fille là est prête. Elle ne parle pas seulement. Femme d'action. That's my name. Yes Donc vous savez ce qui vous reste à faire non À bon entendeur <rire> Et quand vous commencez à devenir sensible spirituellement Vous connaissez quand votre agent arrive Hey. c'est la partie là qui me plaît. Isaïe 43, verset 8 et 19. Que le Seigneur va faire. Behold, the Lord is about to do something new. Oh yeah, He will tell you about it. Tu te lèves le ça. Today something good is gonna happen to me. I feel it in my bones. Quelque chose de bien va m'arriver. Le jour où j'ai acheté mon tout premier terrain au Cameroun, je me lève le jour-là comme ça. Là. Je suis sur le lit. Je me mets à la fenêtre de ma maison. On s'est dit que « Something good is going to happen to me. » J'arrive. Pam, pam, pam. Un hectare. Deux semaines plus tard. Cinq hectares. Mmh. Inspiré. Goodness. Pleasure. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit. Une excellente et une puissante nuit. Recevez vos idées de business. Recevez l'argent. Quand l'argent vient, quelqu'un vient dire que vient te donner l'argent, dit que j'aime l'argent, l'argent vient. Écoutez bien. Tous ceux qui me connaissent savent déjà, non. Quand tu viens de dire, elle a pas, elle l'a pardon. Elle, elle aime l'argent. Oui, même lui-même, l'argent connaît. Quand tu aimes un homme et qu'on dit tout le temps la, elle te mette, la à l'homme là qu'elle te met, t'aime, l'homme-là va t'aimer jusqu'à. Bon. Je dois aller dormir. Je vais debout à 5 heures.